Salut tout le monde, comment ça va C'était Tarpoyan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet, comme vous le voyez, des cils ici. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va parler de tir sportif, tir survivalisme, tir en général, en stand de tir, arme à feu. Euh, parce que c'est quelque chose que je voulais parler au final, finalement depuis longtemps sur la chaîne euh, et que je n'ai malheureusement pas pu faire parce que pendant longtemps, j'ai pas pu tirer tout simplement. C'est aussi simple, hein, les confinements n'ont pas aidé. Euh, le pass sanitaire, toutes ces choses là qui ont fait que l'échéance a été décalée et voilà cette année en 2021 j'ai pu faire ça donc sur on a deux tirs différents comme vous le voyez à ma gauche à ma droite euh, du coup bah, je vais vous expliquer tout ça hein, tout simplement euh, alors j'ai décidé de voilà de tester le tir arme à fait parce que quand tu es dans le milieu un peu de la survie des pripeurs de tout ça il y a un moment, voilà, le milieu des armes à feu, des armes de survivalistes, euh, sont lancées sur le tapis. Et euh, on a par exemple le 22 long riff, qui dans ce cas présent euh, est sur quoi j'ai pu euh, tester en premier sur euh, un stand de tir, donc une, une armurie qui avait un stand de tir. Euh, donc là, on est sur du 22 long riff, donc euh, tiré avec euh, une arme de poing, euh, donc euh, un CZ... Pour mon airpod Julien qui avait testé ça euh, je, vous mettrai, je vais vous mettre quelques images donc un CZ différents types avec euh, des puissances de feu différentes on peut dire, enfin un ressenti de la puissance de feu différent euh, et moi j'avais tiré sur un Glock donc avec différents essais euh, alors vous verrez peut-être pas très bien l'image mais en gros avec 4 ou 6, je crois que c'était 5 salves de 10 cartouches Oui c'est 5 salves de 10 cartouches euh, donc euh, par session j'avais entouré ça en cercle ou pas du tout, en carré j'avais mis des V, il y a des croix il y a un peu de tout euh, donc j'avais testé euh, voilà, sur une silhouette simple, hein. euh, je vous fais un petit peu un petit descriptif de, de ça pour vous dire que voilà, c'est possible de faire ça de possiblement se lancer dans euh, euh, voilà, une licence de tir avec armes à feu je crois que ça coûte, euh, licence de tir je crois que c'est 280 ou 300 balles à l'année quelque chose comme ça sans compter la visite médicale. Il hein. euh, faut avoir un quasi judiciaire vierge, évidemment, genre de choses-là. Euh, et puis après, euh, voilà, possiblement le fait d'aller en stand de tir, donc de tirer avec du 22 de long riff ou du 9 mm, je vous en parlais juste après. Et, et donc euh, voilà, un petit peu euh, toutes ces choses-là. Donc euh, voilà, en gros, euh, tirer à 10 mètres et 25 mètres. En tout cas, ça avait été fait comme ça avec moi et, et mon pote et, et son père. Donc voilà, on avait testé ça à 3 et c'était bien cool. Donc on voit un petit peu voilà, des cibles certaines qui sont plus proches que d'autres. Après, je m'étais un petit peu essayé au tir sur petites cibles à ce niveau-là. Donc comme hein, vous voyez, c'est plutôt cool hein, parce que tu peux c'est assez polyvalent de se dire que là, on peut tirer euh, voilà, des, des choses qui sont de shoot assez proches. Euh, et qu'à ce niveau-là, c'est quand, quand même sympa, franchement. Euh, ça permet de, de, de, de belles choses sur ça. Donc des tirs très sympas. Alors, on est vraiment sur une arme à feu. Euh... Ouais, de Lorif, arme de pointe, tout simplement. Moi, ouais, c'était un, un Glock 17, mais du coup, bon, Glock de Lorif. <rire> euh, et on sent que, pour imagine, imaginer, hein, ceux qui ne sont pas forcément euh, en lien avec ça et qui, peut se, qui veulent peut-être se lancer, essayer, savoir ce que ça fait et tout. C'est genre, tu tiens l'arme le, le, à, à deux mains et puis... Euh, Petit, petit recul en arrière, petite puissance. Tu vois un petit peu les cartouches qui voltigent, mais ça va, c'est agréable. Enfin, c'est agréable. C'est euh, relativement pas trop faible. Donc ça sur ça c'est euh, plutôt uh, plutôt cool. Et du coup, ça, euh, personnellement, ça m'avait coûté. Hop là. 32 balles. Je ne sais pas si on verra. Voilà, là ça ira mieux. 32 balles. Pour euh, 32 euros, du coup, hein, parce que 32 balles, ça ne fait pas. 32 euros pour une session avec un gars qui nous accompagne, qui nous explique comment recharger, comment servir de l'arme, euh, les procédures de sécurité, pointer l'arme vers le bas, pas avoir euh, voilà, le, le, le chargeur dans l'arme chargée, ou si jamais elle est chargée, la laisser sur la table, poser le canon en direction du pas de tir, enfin des cibles. Donc voilà, un petit peu toutes ces choses-là, euh, très sympathiques, explicatives. Et du coup, à la suite de ça, euh, je voulais à l'origine moi tirer en 20 il fait 9 mm, un de points direct. Mais euh, le, le centre de tir nous ont dit non, mais la première c'est pour euh, c'est pour tester et tout pour voir un petit peu tout ça, les, les consignes de sécurité et tout, parce que je comprends. Hein. Euh, donc du coup, on y est retourné. Moi personnellement, donc moi et un peu de Julien. Euh, cette fois-ci, ça nous a coûté 41 euros en hein oh. là vous voyez l'attaque. Je voulais mets juste pour l'épreuve hein, comme ça, voilà. Euh, et donc, après, vous pouvez choisir hein, de tirer sur une cible un petit peu euh, humaine ou alors que des cibles comme ça, c'est vous qui voyez. Tu décides au début. Euh, et voilà, je voulais voir un petit peu la différence. Et sur du 9 mm, il euh, y a déjà plus de force. Hein les cocos, c'est une sensation de fou. Enfin, c'est vraiment... Euh, tu, tu dis que quand tu vois la, la force du recul... Et la, la cartouche, des fois, tu te reprends dans la gueule parce que tu es dans des, des, des box un peu insonorisées, même si c'est ouvert devant et derrière, enfin, surtout devant, logique. Euh, même si c'est insonorisé et que tu as un casque, tu entends, entends bien, c'est fort quand même, hein. je pense, on est sur un bon 100, 120 dB par coup, je pense. Euh, et donc voilà, un petit peu différentes sessions, là, les premiers tirs, euh, après, c'est simple, c'est surtout, je crois, la première, deuxième et troisième salle, pas, pas mal. Oula, excusez-moi, pas mal. <rire> Les aléas du direct. La première salve bien euh, voilà, centralisée, comme vous voyez. J'espère que vous verrez bien, tac, tac. Et puis, euh, après, sur tout ça, euh, voilà, un petit peu euh, à, différents, à différents niveaux. Et, euh, et franchement, euh, franchement, bien cool. Donc voilà, comme vous venez de le voir, euh, vous avez un petit peu plus le recul, la puissance des armes à feu, les balles qui volent. Euh, et donc, sur cette deuxième session, on avait testé. Euh, moi, pareil, j'étais resté sur un Glock, quelque chose, une arme plutôt compacte. Euh, et mon pote, je ne me souviens plus sur quoi il était parti. Mais bon, vous aurez quelques images au cas où sur tout ça. Donc euh, voilà, bien sympa. En tout cas, très bonne expérience. Vraiment très, très agréable de tirer, Voilà. Arme à feu, 22 de l'orif, tout ça, vraiment très cool. Donc, je vous conseille fortement d'essayer de, ce euh, voilà, stand de tir. Et, et peut-être que si jamais cette vidéo vous, vous plaît, vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, tout ça. Euh, vous abonner, parce qu'on on a dépassé les 400 abonnés. Oui. Et, euh, et que du coup, euh, après coup, bien, si jamais ce genre de format de vidéo vous intéresse, avec justement les essais d'armes en stand de tir et un petit peu l'évolution de tout ça sur la chaîne et tout, euh, et ben, je pourrais faire d'autres euh, voilà d'autres essais directement en stand de tir, des, des choses prévues. Euh, et, puis, et puis voilà quoi. J'espère que ça pourra vous plaire pour d'autres vidéos. Euh, et en tout cas, la vidéo qui viendra, la prochaine vidéo plutôt, je vous l'annonce. Je l'avais annoncé il y a un petit moment, mais c'est à savoir est-ce que la Terre se reverdit oui ou non. Question. Euh focalisatrice concernant le réchauffement climatique et un petit peu tout ça, euh, on a en plein dedans, euh, donc euh, voilà, sur ce, portez-vous bien et à une prochaine fois, over. Ouais. Oh. Oh. Oh. Oh. Euh,